Les bonus que tu voyais en jaune sur les camps d'accueil. Ouais. Tu viens de plus dispersé et un peu plus ouais. de choses. Pourquoi il prend encore des mines, mais ils sont. Ouais. Y, on a neuf mines <rire> Qu'est-ce qu'on a à foutre? <coughs> Vas-y, tu une petite vrai. Merci. Ça sert à rien, tant qu'il me ces une mines euh, Si on la joue en silencieux. Alors. Là, il y a des piétons qui passent. Euh... On va avancer pour jeter un oeil. Et c'est ah, fermé pars, là c'est ouais, toi. Ouais, ouais, Je suis de la rue moi. Ok. Toi tu peux attacher que 2 mecs c'est ça Et tu peux oui, répondre non, à 4 vipers Si je peux attacher 6 mecs et répondre à 4 vipers. Moi j'ai pas vu. Euh... Oui Bon le mec. Attention je... il est un bonhomme putain. Je, je le tombe et tu le. Vas-y vas-y vas-y. Attends, reste en retrait. Reste à retrait, mets ton masque. si, c'est bon là. Il va tuer, il va tuer. Je réponds, je réponds. Après moi je mets sac, le corps oh, dans un sac oh, et... le faire, il est con hein. On voit, on voit, on vous Putain. Je vais mettre là le corps. Je vais dans la rue. Je m'occupe de la rue, d'accord Merci. Tu te démarres pour voir dans les bureaux si c'est du monde ou pas et, euh... et mettre down et faire ça proprement, d'accord Je te fais confiance. Ouais, il va falloir que j'aille déglinguer des civils là. Puis il y des dans la rue en plus, merde ça va être déficit, La perceuse, ils l'entendent ou pas Oui. Bah il vient de la mettre. Il est con. Il est... Enfin, ouais... Euh... Je tente un truc moi, mais... Putain, je vais faire C'est bon, j'ai capturé le patron. Bien joué. sais, moi, je crois que j'ai deux flics euh, sur moi. Y en a qui s'est fait repérer Non, c'est bon. C'est moi et ça, je t'ai pas une terrasse. J'étais main visible que personne me voit. Je suis en train de tout voler là. Non, non mais fais mec devant la vitrine, non Non mais t'inquiète, moi je suis pas dans la vitrine, hein. je suis pas dans le magasin, nous on est à l'arrière. Putain c'est chaud à l'intérieur dans le magasin. Pourquoi Trop de monde. J'ai pas vu chez Les gardes, ils sont tous morts ou il reste? Y'a un autre garde ou pas Oruza Oruza Tu es là Ouais, ah ouais, je suis là. Parce que je te parlais tout à l'heure tu m'as répondu. Oh merde, y'a un bonheur. <t 'en> ça pas ça là. Eh Qu'est-ce qui se passe là putain Ah ouais c'est bon, personne n'a... Bon. On peut rentrer là et puis tous les maîtriser Ouais vas-y vas-y, go go go Mets tout à faire T'attaches tout le monde là par contre. Putain ah vas-y j'attache tout. On est dehors, mec, on est mort. Je sais pas si moi je suis encore en train de chercher d'autres. Y'a yeah, un putain qui s'est barré, on va détecter. Mais oh l'arme! C'est obligé de me dire. Y'a un autre qui est en train de se barrer là-bas. C'est ça, tire, tire, tire. voit les sacs et je vais les amener. Je c'est la première fois que j'arrive à faire ça. C'est problème c'est que où tu vois des points faut y aller il faut tout mettre à euh, bas. Attends, il y a des points d'interrogation là. Ah oui, c'est les mecs par terre. Ouais, ils sont en terre. C'est un bug, je pense, parce que... on est dans le timing en plus là ouais. t'as tous les sacs là euh, sauf non pas il y quelques-uns tiens je t'en ai balancé hein. est Et dans le coffre vous allez voir ou pas c'est bon c'est fini le coffre je crois tiens tiens non, je crois qu'ils ont tout. Ah ouais, ils ont tout, vas-y, on peut bouger. Mais ils ont rien sur eux, là. Y'a rien dans le coffre, c'est sûr, ouais Ouais, ah, y'a rien dans le coffre, je viens de te vérifier. Ah ok, il y a un mec qui Eh bien joué. Parce que là, je peux pas gagner. Y'a pas un bonus pour la discrétion Non. Ok. pas. Euh... Non, non, non, mais vraiment pas. C'est juste que t'es moins emmerdé, parce que tu peux faire un truc en overkill, si tu t'as pas de pique qui arrive, t'es pas emmerdé. Ouais. C'est ça l'avantage. Le... Voilà. Après, euh, c'est généralement plus long de faire ça en style que quand... en bourrin. Hein. Ça dépend, ça dépend des missions. Ouais, c'est pourrait... pas généralement. Ah, du fric, vais... j'ai gagné 60 000. <rire> c'est plaisir, ça.